On a essentiellement tourné à Brest tout ce qui concerne la cellule et, euh, et la scène de plage et la route à la fin. Mais euh, c'est vrai que j'avais euh, pour ce qui était le bar et la scène d'enlèvement, euh, voilà, bah, très envie de, de venir tourner dans ma ville, voilà, d'où je viens. Donc euh, voilà, donc en fait le bar c'est le Café du Port et la rue des Dames juste à côté. En fait, euh, voilà. Donc euh, c'était pas simple dans l'organisation vu qu'on a tout fait à Brest, mais bon, j'ai un petit peu euh, voilà, appuyé pour que j'y tenais vraiment. C'était, euh, c'était pas essentiel pour le film, mais pour moi ça l'était, quoi. Euh, en fait, euh, à Brest, euh, bah parce qu'en fait, on a eu l'aide du Finistère, donc du coup on est tenu de, de tourner euh, voilà, dans, le, dans le Finistère. Et, euh, et voilà, ils ont été d'accord pour qu'il y ait... Euh, parce qu'il n'y a eu qu'une journée, on a fait neuf jours de tournage, donc il y a eu huit jours euh, dans le Finistère et puis euh, une journée euh, à Rennes. Quoi. Alors, euh, bah, mon court-métrage, oui, il parle de euh, bah, de Lola, donc une jeune fille qui se fait enlever et qui donc se retrouve séquestrée euh, dans cette cellule. Euh, on ne sait pas trop les raisons, puisque le but était vraiment, euh, moi ce que je voulais raconter dans ce film, c'était euh, sa survie dans la séquestration. Donc vraiment les moments où elle est seule. où euh, Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi de vraiment mettre de côté euh, tout ce qui concerne le ravisseur. On voit que ses pieds et ses mains, parce que j'avais vraiment envie qu'il reste... Euh, espèce d'entité du mal, mais euh, voilà qu'on vraiment qu'on se concentre sur elle et sur le, le temps, voilà dans ces dans ces quatre murs et comment on, on survit à ça, euh, voilà vraiment d'avoir euh, quelque chose de d'être vraiment dans la psychologie quoi, dans l'aspect psychologique en fait. De, ouais. de celle qui est reçue en fait. Voilà voilà, voilà. du coup c'est vrai que je me suis euh, parce que euh, Bien évidemment, le film n'est pas autobiographique. Hein, voilà, je n'ai jamais été euh, enlevée ou quoi que ce soit, mais euh, mais voilà, c'est que j'ai j'ai connu quelqu'un qui euh, qui a été euh, pris en otage, mais dans un contexte très différent, qui était euh, qui travaillait pour une, une organisation humanitaire et qui a été enlevée dans un pays d'Afrique. Mais elle a été retenue en otage pendant neuf mois, et c'est vrai que pendant ces neuf mois, je me suis énormément interrogée sur euh, comment on pouvait euh, voilà survivre à ça. Donc euh, N'étant pas spécialiste du sujet, bah, je me suis voilà, énormément documentée. Euh, voilà, notamment bah, l'histoire de Natacha Kampouche n'a plus de secret pour moi. Euh, après, j'ai lu aussi beaucoup sur des otages de guerre. De... Et puis beaucoup d'études médicales et psychologiques, en fait, pour voir un petit peu la... les stades, l'évolution psychologique. Euh... Parce non. Passe effectivement par différentes phases, a... Voilà. Bah c'est ça, c'est comment en pied, voilà, c'est à la fois d'avoir de, euh, des espèces de rituels pour pouvoir euh, tenir, donc c'est pour ça où, moi, ces rituels-là, je les ai symbolisés par euh, le fait qu'elles comptent sur euh, le mur, qu'elles fassent les 100 pas, voilà, qui sont un peu des, des activités où on a besoin, enfin apparemment, les otages ont besoin d'avoir de, voilà, de, de, de, des choses fixes, en fait, puisque... Du coup, aussi, il n'y a notamment pas vraiment de notion du temps, puisque finalement son ravisseur lui allume et lui éteint la lumière à loisir. Mais du coup, voilà, donc pour elle, c'est très difficile de de garder une notion du temps, et, euh, et puis voilà, il y a les moments de lutte, les moments euh, de laisser aller, d'abandon, de folie, de régression enfantine, euh, voilà, donc j'ai essayé d'un peu d'explorer tout ça et de, de mélanger un petit peu le tout pour, euh, pour en faire euh, ce film, ouais, <rire> mais qui est vraiment une libre interprétation, enfin, moi en fait comme je dis c'est que je n'essaye pas de donner une quelconque idéologie en fait ou quoi que ce soit ou d'avoir euh, parce que je pense que voilà, je ne prétends pas savoir de quoi je parle puisque je n'en ai pas fait d'expérience, mais c'est vraiment, voilà, où je me suis interrogée et donc à travers ce film je m'interroge aussi. quoi Et j'ai envie que les gens euh, se questionnent euh, voilà, eux aussi à travers, euh, à travers mon film. Quoi, voilà. Alors en fait, euh, ça c'est vrai que le film s'est vraiment euh, réécrit au montage euh, parce qu'au scénario ça commençait pas du tout comme ça en fait ça commençait par l'enlèvement et euh, mais en fait c'était l'enlèvement mais c'était le rêve elle rêvait de son enlèvement elle était déjà dans la cellule parce que moi comme je voulais vraiment parler de, euh, voilà, de la séquestration euh, je voulais pas j'avais pas envie d'explorer le, le début de la découverte du lieu de, de voilà de c'était pas ce qui m'intéressait et puis, et puis j'arrivais vraiment pas à l'écrire en plus. Donc en fait voilà, je me suis dit en même temps j'avais envie de, enfin sur le papier toujours, j'avais envie de commencer le film à l'extérieur et de le terminer à l'extérieur et, et de te concentrer tout dans la cellule. Et, euh, et c'est vrai que cette scène de rêve de l'enlèvement où elle se réveillait dans sa cellule fonctionnait très bien sur le papier. Et mais au montage, on s'est quand même rendu compte que, euh, comme on ne la connaissait pas, euh, on n'était pas en empathie avec elle. Non pas qu'on pouvait se dire qu'elle peut-être le méritait, ce qui lui arrivait, parce que personne ne peut mériter ça, bien évidemment. Mais, mais voilà, du coup, il fallait tout de suite qu'on soit euh, en empathie avec elle. Et c'est vrai que ce plan, pour le coup, était voilà, un peu plus euh, parlant. Même si euh, on a aussi quand même pas mal hésité parce que effectivement c'était montrer finalement ce qu'il y a euh, de, de pire dans le film puisque euh, moi j'ai plutôt voulu être dans la, la suggestion plus que dans la démonstration. Donc euh, je ne montre pas la violence en fait qu'elle subit, mais euh, à part ça, et, et à un moment une, une scène où ils se battent avec son ravisseur, mais qui du coup là je l'ai fait qu'au son. Et... Euh, et voilà donc c'était un peu le risque et en même temps je trouvais ça intéressant de, euh, de démarrer très fort et du coup voilà pour qu'on puisse peut-être peut se demander mais oh là là si ça commence déjà comme ça, qu'est-ce qui m'attend derrière Or en fait on a déjà vu le pire quoi même si la scène revient un peu plus tard dans le film, voilà mais, euh, mais c'est aussi pour dire que voilà tout ce qu'elle vit est aussi cyclique et revient constamment quoi. C'est euh, voilà qu'elle est et, et ça fait aussi partie des choses qu'elle subit et qui forcément ont un impact psychologique dans sa survie quoi. Euh, oui, alors c'est vrai que euh, oui, j'ai eu, eu la chance d'avoir beaucoup plus de budget que pour mon premier film, parce que c'est donc mon deuxième court-métrage. Et, euh, et c'est vrai que ça tombait plutôt bien, parce que le film était très ambitieux, puisque... C'est vrai que c'est une histoire horrible que je raconte, mais je tenais à la, à la montrer de façon très belle, en fait, pour créer un petit peu voilà, ce décalage et ce, ce malaise d'apprécier de, euh, de, visuellement une histoire qui est horrible. Donc forcément, ça a nécessité des moyens techniques, notamment parce que je voulais euh, tourner en scope. Euh, pour euh, parce que bon ce qui paraissait pas euh, évident au départ pour les autres, à part pour moi voilà mais, euh, mais moi je voulais vraiment tourner en scope pour que voilà il y ait toujours la présence de cette cellule et de ces murs dans l'image et voilà. Donc, rouge oui alors euh, bon Certes, une petite lumide réalisatrice, puisque bon oui, oui j'aime beaucoup le rouge, mais, euh, mais en même temps, ça se justifiait aussi. Enfin, je ne l'aurais pas fait juste voilà, par plaisir. C'est aussi que le rouge, c'est quand même réputé pour être une couleur agressive. Et je trouvais ça pas anodin que le ravisseur euh, mette voilà, ses, ses victimes dans, euh, dans, dans un univers comme ça qui peut être un peu agressif. Et, euh, et en même temps... Ça me permettait aussi de créer un. Voilà, je n'ai pas envie d'être dans la cave grise, dans l'imaginaire qu'on a de la cave, même si j'en ai gardé les codes avec le lit, le lavabo, même ce rouge voilà, qui, est, qui tire un peu voilà, sur le noir, tout ça qui est un peu abîmé. Mais euh, comme ça, ça me permettait de. Bah, non pas. Enfin, d'avoir un petit côté un peu fantastique du coup au film, enfin, en tout cas de pas être pleinement ancrée dans la réalité euh, parce qu'en plus voilà je voulais une mise en scène assez figée avec des, des plans euh, très techniques très beaux et, euh, et pas être voilà, à l'épaule tout le temps à être, pour être avec elle parce que j'avais comme de la même façon où j'ai voulu euh, raconter euh, quelque chose d'horrible mais de façon très belle je voulais aussi elle le personnage qu'elle soit à la fois euh, qu'on soit avec elle donc c'est pour ça que je la canne aussi de très près euh, et en même temps qu'elle soit un petit peu ras de laboratoire pour que voilà on puisse aussi en tant que spectateur avoir une certaine distance et pas être en immersion totalement avec elle pour justement s'interroger sur, sur les, les, les capacités à survivre voilà, dans, dans un quotidien aussi, aussi tragique quoi et du coup voilà donc c'est vrai que le fait de tourner en scope avec des, des vrais optiques scope tout ça donc ça a coûté un petit peu d'argent puis sachant que ça a été euh, enfin on n'a pas du coup on a tourné dans un faux studio on va dire mais du coup il y a eu vraiment construction de la cellule quoi euh, ça a été un gros gros travail de déco aussi euh, pour euh, voilà, la construction de la cellule, euh, les moyens techniques, puisque du coup aussi beaucoup, beaucoup de machinerie, euh, puisque voilà, dans, forcément avec l'esthétisme ça a nécessité pas mal de, de machinerie. Oui, alors en fait euh, c'est vrai que j'ai laissé un petit peu ouvert cette fin, en même temps ce plan de fin euh, je l'avais en tête avant même d'avoir écrit le scénario. Je, quand j'ai eu l'idée de cette histoire, je me suis dit à la fin, elle sera libérée sur cette, roue, enfin elle sera sur une route, elle marchera. En fait, euh, mais, voilà, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a une symbolique aussi, euh, la, la route est déserte et tout ça, donc c'est vrai que moi j'ai eu pas mal de retours, où les gens pensent qu'elle est morte en fait, mais euh, pour moi, en fait, c'est que voilà, c'est qu'elle vrit tellement à la fin que euh, voilà, quand elle, il y a cette scène où elle demande au ravisseur de rester avec elle et de ne pas partir, euh, du coup, en fait, elle est, elle est plus dans la terreur. Donc lui, euh, pour lui, son joujou est cassé, euh, ça ne l'intéresse plus. Donc voilà, il échange, il, il en ramène une autre. Et elle, et, et en fait, pour moi, c'est qu'il euh, voilà, la, il la laisse comme ça en pleine nature, il la jette comme. Euh, voilà, euh, c'est vraiment. Euh, et du coup, elle, elle se retrouve sur ce chemin. Elle avance et en même temps, elle s'arrête parce qu'en fait, ce que je voulais symboliser dans le fait qu'elle s'arrête, c'était que finalement ce qu'il attendait devant, était voilà sa vie était brisée, elle serait, sa vie ne serait plus jamais la même et que finalement ce qu'il attendait devant était peut-être pas aussi difficile, mais que c'était tout aussi angoissant. et, et, voilà, et, et, et C'est pour ça que ça m'a toujours interpellée quand les gens pensent qu'elle qu est morte parce que finalement je me rends compte que les gens vont vers ce qui les soulage le plus. Et pour certains, c'est de se dire que finalement, elle est morte parce que la mort aurait pu être une libération. Sauf que là, voilà. Et c'est vrai qu'on a tourné au soleil couchant parce que, voilà, pour euh, à l'étalonnage, j'ai poussé au maximum le rouge du ciel parce que je voulais vraiment que, voilà, elle a le reflet, les reflets rouges dans les cheveux et que, voilà, l'empreinte des murs de sa cellule reste sur elle, voilà, à la fin, puisque de toute façon, elle-même est marquée à vie par cette expérience et par cette cellule rouge, quoi. Voilà. Euh, oui, alors euh, là je suis en train de préparer mon troisième court métrage, enfin je suis encore en, en phase d'écriture, ça fait déjà pas mal de versions donc j'espère qu'on va pouvoir euh, bientôt déposer puisque j'ai la chance de continuer à travailler avec ma productrice donc qui euh, produit déjà mes deux premiers films et puis, euh, puis doucettement mais sûrement euh, je commence à, à griffonner pour le long métrage puisque bien évidemment... Euh, c'est l'objectif ultime, même si je sais que ça va être un parcours long et compliqué et semé d'embûches, mais euh, en même temps c'est ça qui est, qui est intéressant dans ce métier. Quoi. Mais euh, donc oui, voilà, j'ai bah, pris le virus de la réalisation. Et, euh, et moi je sais que personnellement j'aime beaucoup cette phrase de Kubrick qui dit que voilà, quiconque a eu le privilège de, de faire un film, c'est que c'est comme écrire épée dans une dans une auto tamponneuse, mais que. Une fois que la tâche est accomplie, il y a peu de choses qui sont comparables dans la vie, et c'est vrai que, voilà, faire un film et puis voilà, pouvoir le présenter en festival, rencontrer les gens, pouvoir en discuter, c'est quelque chose d'assez magique, quoi. Donc, euh, ouais. Et eh ben, une grande fierté, euh, une grande fierté parce qu'en plus euh, bah, malheureusement, malheureusement, j'avais jamais pu assister au festival parce que en fait, vous, le festival a été créé l'année où moi je suis partie de Rennes en fait pour m'installer à Paris, euh, même si bah voilà, je reviens je reviens régulièrement mais euh, du coup, je suis jamais revenue à cette euh, période. J'étais un petit peu surprise, j'avoue, parce que c'est vrai que, comme la thématique principale est quand même le festival du film fantastique et que, euh, voilà, je, pour moi, mon film est plus un drame psychologique que fantastique, mais en même temps, voilà, moi, c'est plus la catégorie, on va dire, étrange et insolite parce que, voilà, c'est c'est en même temps euh, mon film, est, euh, mais il est un peu entre deux, parce que c'est vrai que pour les festivals généralistes, il, il y a un petit côté voilà, un peu expérimental, un peu euh, voilà. Voilà, et, et, et du coup, bah, je suis très, très honorée et flattée. De, et puis, euh, qui plus est, bon, bah, pour moi, à Rennes, c'est forcément une fierté d'être sélectionnée dans un festival de ma ville, euh, voilà. Euh, donc euh, non, non, je suis, je suis vraiment très, très heureuse. Euh, mais c'est ça, en fait, c'est qu'à la fois, j'ai des sélections, enfin, bon, je, bah, bah, J'en ai quelques-unes, voilà c'est pas non plus euh, foufou, mais euh, c'est quand même euh, très correct, hein, je suis ravie. Mais euh, voilà, c'est des festivals très variés et euh, parce que y a, y a, en fait, ce week-end, il, il passait aussi au festival, euh, un festival à Rhode Island, en fait, et qui est le festival du film d'horreur, là, complètement. Donc là, j'étais là, oh, bah là, on passe encore une catégorie. Mais voilà, du coup, c'est intéressant de voir que finalement, euh, avoir fait un film comme ça, un peu ovni, ben, finalement j'arrive à toucher plus de... voilà Parce que je pense qu'on avait dû euh, soumettre aussi mon premier court-métrage euh, à la sélection qui n'avait pas été retenue, mais qui était pour le coup moins... Euh, il y avait déjà un petit côté euh, un petit peu voilà euh, insolite, mais, euh, mais moins poussé. Donc euh, moi non, je suis, je suis très très heureuse et très fière. Et je vous remercie vraiment pour m'avoir sélectionnée, parce que euh, c'est très plaisant.